Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour, pour ce nouveau webinaire proposé par, par celle-ci et en partenariat avec New Oxatis pour bonjour discuter ensemble. Bonjour, bonjour bon bon à tous. Changer. Salut Anne, bonjour à tous. J'espère que vous nous entendez bien. N'hésitez pas à nous mettre un petit message dans le chat si vous voyez bien la présentation, que tout, tout est OK de votre côté. Et comme ça, on va pouvoir commencer dans les quelques minutes qui arrivent pour attendre le premier participants. Super, merci Joël. Parfait, je vois que c'est tout pour, pour tout le monde. Génial, bonjour tout le, monde. Ouais, tout le monde. Tout le monde te voit, apparemment, Gauthier, il y a juste moi qui, euh, qui n'ai pas ce privilège, mais c'est pas grave. Bah, bah, c'est dommage, Anne. <rire> Parfait. Puis on a eu des petits problèmes d'avant direct, pour tout vous dire. On a lancé tout. Bon. Parfait. Ok, génial. On va attendre une petite minute que, que tout le monde arrive, et après, on va pouvoir commencer commencer pour parler un petit peu ensemble de, de votre site internet avec un outil de gestion commerciale main dans la main du coup ok parfait euh, du coup, quelques petites règles de fonctionnement de Livestorm. Vous avez vu, là, vous nous envoyez des, des, des messages par le chat. Donc, c'est parfait. Si vous avez des problématiques quand vous nous entendez, si vous ne nous entendez pas, si vous ne si vous voyez plus la présentation, n'hésitez pas à nous le dire dans, via le chat. Et dès que vous avez des questions par rapport à la présentation, par rapport à ce qu'on peut dire, et par rapport euh, si vous, vous avez des questions, vous avez l'onglet « questions » qui est disponible pour, euh, pareil, nous, euh, nous poser vos questions. Et on essaiera d'y répondre au mieux, euh, au mieux pendant ce, ce webinaire. Euh, donc, on va pouvoir commencer la présentation donc euh, du coup euh, je vais te laisser te présenter Anne oui bah avec, avec grand plaisir merci donc euh, je suis Anne Ceznec je travaille chez New Oxatis euh, où je suis en fait euh, marketing, marketing pardon partnership officer ça veut juste dire que je m'occupe des partenariats en lien avec euh, l'intégration des outils de gestion donc euh, comme, euh, comme celle-ci euh, j'ai également une deuxième casquette de Product Owner, donc j'essaye je, de faire avancer, euh, avancer nos produits, en tout cas toute la partie intégration avec des ERP. Et historiquement, je viens moi-même du, euh, du monde de la gestion et de l'ERP. Voilà. Et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Parfait, merci beaucoup. Et moi, je me présente, c'est Gauthier Josan. Donc, du coup, donc, je travaille chez celle -ci de, depuis deux ans sur un poste de CSM pour commencer. Et ensuite, je suis passé au marketing, marketing opérationnel. Euh, donc, voilà, pour euh, assister nos clients plus largement avec euh, des fonctions comme les webinars ou encore euh, développer la celle Academy et euh, développer aussi nos partenaires également euh, au sein de, de celle-ci. Euh, et euh, pour, pour échanger avec vous aujourd'hui, donc, c'est également un plaisir de, de vous avoir aujourd'hui. Euh, donc du coup, comme vous voyez un petit peu, on va pouvoir parler de celle-ci, Doxatis, comment on va pouvoir interconnecter euh, ces outils, comment on interconnecte ces outils, comment on vous accompagne dans cette, dans cette interconnexion et euh, quels sont les avantages que vous allez pouvoir tirer de ce, de ce, de ce bénéfice d'interconnexion entre votre site internet et votre outil de gestion, euh, que ce soit dans tout le processus de vente euh, que vous avez. Alors, du coup, petite présentation rapide de celle-ci. Euh, donc, celle-ci, c'est une entreprise basée à La Rochelle, sur le port des minimes, fondée par Alain Mevlec et Frédéric Coulet. Euh, donc, euh, comme vous pouvez le voir, avec 5400 clients, 30 000 utilisateurs, euh, jour J, et, et du coup, euh, on essaye voilà, de développer un outil SaaS 100% français, avec toutes les équipes, que ce soit euh, du support, au recherche et développement avec tous les devs qui sont à la Rochelle, juste à côté de, à côté de moi, euh, pour pouvoir vous répondre le plus rapidement possible et le mieux possible, et ainsi avoir une réactivité maximale euh, dans, le, dans le développement de l'outil et dans le, la résolution de problématiques que vous pouvez avoir euh, au sein de, de l'interface. Alors, tac, petite... Euh... Normalement, la présentation d'Oxatis juste après. Vas-y, vas-y, continue, Gauthier, c'est pas grave. Ok, ça marche. Ouais, eh redéroule, on déroule, j'arriverai après. Donc, on va finaliser la présentation de celle-ci, du coup. J'attends que le chargement finisse. On va passer donc pour vous dire un petit peu l'ensemble des fonctionnalités qu'on vous propose. Celle-ci, c'est c'est trois outils très puissants dans, dans, qui sont tous interreliés entre eux à travers la solution. Donc, dans un premier temps, c'est l'outil CRM. Donc, C'est l'outil qui va vous permettre de gérer toute votre base de prospects, la base de données de vos clients, de vos contacts, de vos prospects, de vos fournisseurs également, avec euh, l'outil pipeline que vous connaissez sûrement, avec les différentes possibilités d'utilisation et de suivi de vos affaires avec du marketing automation intégré à ce pipeline, pour que vos emails s'envoient automatiquement, pour que vous n'ayez plus de temps à perdre dans la relance de vos clients. Et on garde tout un côté d'ultra euh, personnalisation dans les emails pour pouvoir communiquer au mieux avec le bon message sur vos différents clients. Et on va jusqu'à la création des devis avec la signature électronique pour, maté pour matérialiser euh, les propositions que vous avez entre vous et votre prospect ou votre client. Je continue sur les trois outils. On va avoir après, à la suite de ce devis, l'outil de facturation. Donc, pour générer votre devis en facture en un seul clic, avec la possibilité de proposer à vos clients un paiement en ligne à travers de la carte bancaire ou encore des prélèvements SEPA. Et vous allez aussi avoir la possibilité de relancer facilement vos clients récalcitrants, mais également vos qui sont un petit peu loin à démarrer avec une relance automatique de vos devis et de votre facturation et ensuite on va terminer par l'outil de précomptabilité donc avec la possibilité de connecter vos comptes bancaires à travers l'interface pour approcher directement vos documents de vente et vous allez pouvoir également avoir un calcul de marge automatique au sein de celle-ci pour suivre la rentabilité de vos affaires et bien sûr l'export des écritures comptables avec la possibilité de donner directement un accès à celle-ci à votre expert comptable pour qu'il puisse faire les exports qu'il souhaite en temps voulu. Et ben voilà, tu vois qu'on qu y arrive. C'est tout bon en fait, c'est tout bon. <rire> Donc, New 76 qui sommes-nous Alors, nous ne sommes pas à La Rochelle et nous ne sommes pas sur le port des Minimes. Par contre, nous sommes basés à Marseille et nous sommes face au port autonome. Donc, c'est un, déjà un point, un point commun que nous avons avec celle-ci, cette, cette proximité de l'océan pour celle-ci et de la mer Méditerranée pour nous. Toutes les équipes sont basées en France également chez nous, donc que ce soit à Marseille, à Béziers, à Lyon, à Bordeaux ou à Paris. On a également des équipes sales en Angleterre, en Espagne et en Italie. Et notre filiale CPS qui est en Allemagne. Mais sinon, tout notre produit est développé. Nos développeurs sont en France. Donc là, pas à côté puisque nous sommes, nous, la situation sanitaire oblige, toujours en télétravail, mais connectés néanmoins. Newoxatis, c'est quoi C'est un demi milliard d'euros de commandes. Géré chaque année à travers notre plateforme SAS. C'est 150 experts e-commerce qui sont à votre écoute, qui sont des référenceurs, des chefs de projet, des designers, bien sûr les équipes commerciales et les équipes de développement. Ce sont 10 000 clients en France et donc à l'international sur plus de 20 secteurs d'activité. Nous sommes une plateforme e-commerce qui, euh, qui est full SaaS et euh, qui se connecte avec euh, votre facturation votre outil de facturation celle-ci euh, quel est l'intérêt bah, c'est tout simplement l'ouverture vers un nouveau canal de vente et je, je crois que justement cette, cette, comment la, les conditions sanitaires de cette dernière année et demie nous a montré que qu'il combien il était important d'avoir un canal de vente euh, euh, en ligne, une offre qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Euh, votre site euh, internet e-commerce ne connaît pas les jours fériés, ne connaît pas la nuit, ne connaît pas les week-ends et euh, un gain de productivité qui est mesurable. En fait, le, on va en parler plus plus avant, un peu plus tard, mais euh, le fait d'être connecté vous fait gagner beaucoup beaucoup de temps dans la, la gestion de votre site e-commerce. Parfait, on va pouvoir continuer, donc là on va un petit peu rentrer dans le vif du sujet avec euh, la digitalisation, l'accompagnement que celle-ci fait avec, euh, avec les entreprises, donc on a accompagné plus de 1500 entreprises en 2020, on, on accompagne énormément d'entreprises en ce début d'année 2021, en ce milieu d'année 2021. Euh, donc voilà, pour digitaliser un maximum, euh, que ce soit de la prospection jusqu'à la fidélisation client en passant par la facturation et le paiement en ligne qu'on propose. Euh, C'est extrêmement important chez celle-ci, De côté euh, accompagnement de nos clients. Voilà, on a huit experts en bas euh, qui euh, font des démonstrations de l'outil et qui prennent en charge les besoins spécifiques de tous nos clients et qui les euh, agrègent et ensuite qui vous proposent quelque chose de, de sur-mesure et qui vous propose ensuite de l'accompagnement pour mettre au mieux en place l'outil euh, dans l'entreprise et pour qu'il y ait le plus, la plus grande adoption possible euh, chez tous les utilisateurs. Ça, c'est très important chez celle -ci, une grande adoption de l'outil pour une meilleure efficacité, une meilleure collaboration au sein de l'outil. C'est ce dont toutes les entreprises rêvent et ce dont toutes les entreprises rêvaient pendant euh, cette, cette période un petit peu délicate, en effet. Alors, du coup, la gestion de, de son e-commerce avec un outil de gestion commerciale. On a fait un petit parcours très rapide pour voir un petit peu toute l'efficacité et l'automatisation de ces différentes tâches. Euh... Avant qu'on démarre, Gauthier, si tu veux, ah, oui, n'hésitez pas. Je, je vois que, que, que nos, nos auditeurs sont très calmes. N'hésitez pas à poser des questions si on va trop vite ou pas assez et si des termes vous paraissent pas clairs ou si vous avez besoin de précision sur certains sujets. Donc, tout à fait. le côtier, on, accompagne, on accompagne nos clients, y compris dans les webinaires. Donc, Exactement. Euh, est pour ça. En effet, en effet. Je t'en prie, du coup, pardon, je t'ai coupé la parole, je t'en prie, vas-y. Pas de vas souci, tu as t tout à fait raison, c'était un très bon point à souligner. Euh, bon, donc, du coup, son e-commerce avec son outil de gestion commerciale, euh, donc voilà, un parcours assez, assez classique dans toutes les entreprises. Euh, on commence de l'achat en ligne, nous, on va pouvoir donc Oxatis va nous envoyer les données, les informations dont on a besoin euh, pour euh, la création des factures, pour la création des contacts, pour la création des clients euh, qui ont commandé, euh, qu ont commandé sur, sur votre site, sur votre site e-commerce. On euh, intègre tout ça dans celle-ci, trier, ranger euh, dans les bases de données, que ce soit contact, client, euh, prospect, et ensuite on va pouvoir générer la facture, tout ça en automatique. Ensuite, le client, euh, on va avoir l'information qu'il a payé, euh, ses, différents, euh, ses différents produits, ses différents services qu'il a commandé. On va pouvoir envoyer tout ça en comptabilité. On va agréger tout ça dans l'historique de la fiche client, donc pour avoir un suivi complet de ce qui a pu se passer, de euh, produits, les produits qu'il a commandés, euh, de, du temps de, de paiement qu'il a, qu a, qu a, qu a demandé. Et voilà, vraiment l'intégralité des, des, des, des données que. On, dont on a besoin pour suivre la vie de, de ce client et ensuite on va pouvoir, comme je vous disais, continuer à, à alimenter la fiche client et pour arriver sur des statistiques complets sur les ventes, sur le catalogue, euh, également sur l'efficacité commerciale et après par la suite sur la fidélisation client, comment euh, le produit a été adopté et comment ou le service répond a répondu à son besoin. Donc voilà, donc, vraiment on va pouvoir entièrement automatiser toutes ces tâches et accompagner tranquillement son client et euh, réaccompagner par la suite son client avec la possibilité d'envoyer des campagnes aussi marketing directement au sein d'outils euh, au sein de l'outil celle ci. Et cibler et, ciblé, euh, et ciblé sur les intérêts de, du client en question, évidemment. Tout à fait, avoir une vraie segmentation, avoir la possibilité de, de réenrichir toutes ces données et de pouvoir profiter euh, de filtres dynamiques dans celle ci pour vraiment avoir une segmentation parfaite de toute votre base client en fonction euh, de leur de leurs habitudes. De notre côté, euh, que signifie donc connecter un site e-commerce à, à une gestion commerciale euh, En fait, tout ce que vous vient de vous présenter, Gauthier, nous, on va se mettre à côté. On va être une extension, en fait, de, de votre gestion commerciale et on va vous permettre de digitaliser votre catalogue. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire… Ben, prendre tous vos articles, tous les articles de, votre, de la base d'articles de votre gestion commerciale et les présenter correctement pour les avoir en ligne et pour pouvoir les vendre. Donc, ça va être présenté bah, les images, les descriptions, les tarifs, les tarifs selon la typologie euh, de, de vos clients. Si, par exemple, vous faites du B2B, du B2C, bah, vous n'avez pas forcément ni les mêmes tarifs ni les mêmes remises. Et bien, tout ça, ça va être pris en compte. Dès lors que vous avez paramétré euh, tout ça dans votre base, celle-ci, nous, on va le prendre en compte notre connecteur va faire la traduction de la partie gestion commerciale en règle métier et va pouvoir l'afficher sur, euh, sur votre site e-commerce. Donc, euh, vous pouvez faire de la vente, effectivement, particulier entreprise voire les deux en même temps, tant qu'à faire. Hein, C'est euh, même conseillé euh, si vous avez ce, ce type de, de relation commerciale avec vos, vos clients. Euh, vous avez également un outil de prise de commande de vos commerciaux. Donc, euh, vos commerciaux terrains terrain euh, se connectent via leur téléphone ou une tablette, dès lors qu'il y a du wifi, se connectent sur le site e-commerce, rentrent leur code et voient la liste de leurs clients, peuvent prendre des commandes pour leurs clients directement. Et euh, bien évidemment, Oxatis vous permet d'être euh, présent sur les places de marché comme enfin, toutes les places de marché que vous pouvez, que vous pouvez imaginer, Mano Mano, eBay, Amazon, Cdiscount, j'en passe, et des meilleurs. Tout ça peut être géré directement à partir de, de votre site Oxatis. Si tu peux passer à la slide suivante, Côtier, s'il te plaît. Yes. Alors, c'est bien beau de, de dire qu'on fait tout ça, mais comment ça se passe en réalité eh bien dans votre, dans votre outil de facturation celle ci vous avez donc des clients des produits euh, des règles tarifaires tout ça est poussé donc, vers votre site oxatis ça, ça se transforme en fiche client ça se transforme en fiche produit sur euh, votre site e-commerce vous avez donc euh, vos clients se connectent avec un login un mot de passe pour euh, avoir accès à leur compte vont pouvoir passer des commandes si ce sont des nouveaux clients ce que nous vous souhaitons avoir euh, plein de nouveaux clients. Si ce sont des nouveaux clients, ben, ce n'est pas un problème. Ils vont créer leur compte directement sur le site Oxatis. Et lorsque la commande va être renvoyée vers celle-ci, le nouveau client sera créé dans la base celle-ci comme un client que vous pourrez gérer après via vos outils de CRM et vos outils de, de marketing automation. Donc, euh, dans un sens, vous allez envoyer de celle-ci vers Oxatis vos articles, vos clients. Dans l'autre sens, vous allez récupérer donc, vos commandes avec... Euh, le, bah, la gestion du stock ça va décrémenter votre stock si vous gérez votre stock ce on, en général en fait ça va ça va donc créer ce que je vous disais vos vos clients s'ils n'existent pas et vous allez pouvoir ensuite dès lors que votre commande va passer en facturation vous allez pouvoir ensuite repousser ce que nous on appelle les états d'avancement c'est le petit mail que que reçoivent euh, que vous recevez même vous quand vous passez commande sur Internet, c'est le petit mail qui vous dit euh, euh, votre commande est en préparation, votre commande a été préparée, va être expédiée, votre commande a été expédiée, voici le lien de tracking pour euh, voir où ça en est. Et tout ça, vous allez pouvoir l'automatiser avec la connexion à votre outil celle-ci. Voilà un petit peu ce que, ce qu'on vous propose aujourd'hui sur, euh, comme connexion celle-ci. Alors, Gauthier avait une, une phrase tout à l'heure qui était extrêmement importante et également chez, chez New euh, Tu disais, Gauthier, que, que vous accompagnez vos, vos clients de bout en bout. On fait exactement la même chose. C'est-à-dire que euh, demain, vous, vous nous appelez, alors vous m'appelez moi vous appelez un de mes, un de mes collègues euh, commerciaux. On, on va vous mettre en contact avec un expert, un expert métier, quelqu'un qui connaît bien le monde de l'ERP, qui connaît bien le monde de l'entreprise et qui va euh, échanger avec vous sur vos besoins exacts. Qu'est-ce que vous voulez connecter Qu'est-ce que vous voulez mettre en ligne Qu'est-ce que vous ne voulez surtout pas mettre en ligne Pourquoi vous voulez le faire comme ça Et de, de, de ces échanges, on va vous faire une proposition de connexion qui va être individualisée. C'est-à-dire qu'on a effectivement un connecteur qui, est, euh, qui, qui existe, qui est développé, mais on va l'adapter aux besoins de votre entreprise et à vos besoins propres. Ce n'est pas une boîte qu'on va vous vendre en vous disant bah, « vas-y, installe et puis euh, collectez ». On va vraiment vous suivre et, euh, et, et faire en sorte que euh, cette connexion, ce soit votre connexion et pas celle de votre voisin. Et ça, c'est extrêmement important parce que euh, selon ce que vous vendez, selon comment vous vendez, selon comment vous êtes organisé dans l'entreprise, vous n'allez pas avoir les mêmes besoins que votre voisin. Donc… Euh, vous allez peut-être vouloir récupérer vos commandes toutes les demi-heures parce que vous en avez beaucoup, ou alors deux fois par jour parce que bah, ça va suffire, de toute façon, vous préparez une fois le matin, une fois l'après-midi. Donc, tout ça, c'est des choses que vous allez changer. Vous allez en, vous allez en parler avec notre expert métier et, et on, va vous, on va vous faire votre connexion sur mesure et on va vous suivre sur le, donc sur le développement de, de cette connexion et sur le démarrage et ajuster, ce, parce que des fois, on ne pense pas forcément à tout. Alors, je vois qu'il y a une question. Excusez-moi, voilà. Euh... <rire> Bonne question de, de savoir si c'est compatible. D'accord, je, je termine. On va, on, va ajuster, on va ajuster les données selon bah, le live, en fait. Vous aurez mis en live, vous aurez vu que bah, finalement, toutes les demi-heures, c'est peut-être abusé. Il faut peut-être que vous récupériez vos commandes toutes les heures, toutes les deux heures. Bah, tout ça, on va l'ajuster avec vous et pour que vous soyez… Euh, Connecté, euh, connecté au plus près de vos besoins. Alors, les connecteurs Proxatis sont-ils compatibles sur macOS euh, Oui et non. <rire> Alors, oui et non. Le connecteur actuel euh, est un connecteur sur un... C'est un connecteur on-premise, donc il ne fonctionne sur Windows. Mais oui, puisqu'on est en train de développer un connecteur full SaaS pour celle-ci, qui sera disponible normalement en septembre. Et là, vous pourrez l'utiliser à partir de n'importe quel, quel outil. Donc, Mac, Mac aussi. Mac également. Donc, ça, c'est ouais, septembre, normalement, c'est prêt. Parfait, ouais. C'était très intéressant ouais, ouais. de savoir que vraiment, c'est très important de respecter tous les processus métiers que vous avez pu mettre en place et de ne pas tout arriver et balayer tout ce que vous avez pu, tout ce que vous avez pu construire peut-être adapté en fonction de ce qu'on vous propose, en fonction des, des différents outils que vous allez utiliser. Et comme ça, ça vous permet aussi de faire une revue des process qui sont peut-être existants depuis une dizaine d'années, mais vraiment de garder quand même la, toute la, la capacité commerciale et toute la force commerciale que vous avez mis en place euh, et que ça se retrouve dans tous les processus automatisés euh, que vous allez mettre en place avec tous les outils que vous insérez au fur et, au fur et à mesure euh, de, de l'évolution de, de vos besoins et de votre part client. Exactement, tu as tout à fait raison, Gauthier. C'est vrai que euh, toutes les entreprises n'ont pas été créées en 2018 ou 2019. On en a qui sont euh, bien plus vieilles, même si le n'est pas joli, que ça. Et des process ont été mis dans ces entreprises bah, au moment où elles ont été créées. Et euh, bah, le, les, les temps changent. <rire> le, la gestion se voit. Donc, il y a effectivement des, des, des process en général à adapter. C'est pour ça que voilà, ces échanges métiers, mais comme… comme vous pouvez avoir avec les experts métiers de chez celle-ci en fait ces échanges métiers au quotidien ou réguliers en tout cas sont extrêmement importants parce que bah parce qu'en fait on a nous la vision de, de centaines voire plus d'entreprises qui qui se lancent dans le e-commerce ou qui, qui se mettent en mode en mode de gestion SaaS et donc on a les best practices on, on est là pour vous accompagner et les adapter à votre cas personnel et euh, et puis bah vous donner des fois des petites des petites astuces sur euh, tiens sur la gestion commerciale il vaudrait peut-être mieux classifier vos articles comme ça pour telle et telle raison et euh, voilà ça c'est des c'est des avantages que représentent enfin que que propose en tout cas nos, nos nos structures que ce soit celle-ci ou que ce soit New tout à fait. Bah, bah, voilà, on, on, a... en, on en parle, mais voilà, la slide arrive. Euh, L'accompagnement clé en main, c'est ce, bah, ce que je vous dis depuis tout à l'heure, en fait. Hein. Les collaborateurs sont là pour vous. Euh, vous, pouvez les contacter, euh, vous pouvez les contacter aisément. Notre support a un accès hotline vous pouvez les avoir aussi. Et tout au long de la mise en place de votre projet e-commerce, et de la connexion de celui-ci, puisqu'en fait, c'est deux gros blocs. Hein. Vous avez vraiment la création du site e-commerce et euh, à côté euh, la connexion, vous avez des interlocuteurs dédiés qui vont vous suivre, qui vont vous accompagner, qui vont vous rassurer si vous avez besoin de l'être en vous expliquant que ben voilà, nous, on on, a, on, a des, on est déjà passé par là. vous inquiétez pas, ça va bien se passer. En général, ça se passe plutôt... plutôt Ils ont très... valider aussi euh, la connexion. Ils vont, vont les processus. Process. exactement. Alors du coup, euh, on a vu euh, l'ensemble des possibilités entre... entre compris un petit peu l'ensemble le, des possibilités que vous avez avec votre site e-commerce et votre outil de, de gestion commerciale, donc une, une automatisation, une, une, une possibilité d'accompagner le processus euh, de façon euh, simple et rapide avec des connexions natives qui existent actuellement avec une adaptation en fonction de vos besoins et donc ça c'est tout l'avantage euh, d'avoir de, de, une connexion, une base native entre nos deux solutions et que vous ayez juste à nous contacter et à nous donner euh, les, les points clés de votre processus pour qu'on puisse adapter cette connexion. Euh, ça, ça, ça demande, ça demande ça a du temps entre cette et nous pour mettre cette connexion en place. Du coup, aujourd'hui, elle est bien présente et elle permet vraiment d'aller assez rapidement dans, dans la construction euh, de, ce, de cette automatisation et du coup, d'être euh, très... Euh, très euh, euh, permet d'être très euh, agile voilà d'être très agile avec la en plus euh, d'être très agile avec euh, avec euh, la mise en place de ce type de processus pour qu'on puisse aller rapidement on a on a eu l'exemple chez, chez celle-ci euh, on a l'exemple chez celle-ci euh, voilà euh, crise sanitaire oblige euh, voilà tout le monde un petit peu perdu il veut mettre un site e-commerce en place on avait anciennement nous un, un cms qui euh, voilà, qui euh, qui, ne, qui répondait à un certain besoin à une époque comme on l'a dit euh, nos, nos, nos besoins évoluent et euh, notre notre nos, voilà, nos processus évolue on a petit à petit abandonné ce, ce, ce CMS qui était intégré directement à celle-ci pour se reposer en fait sur des, sur des acteurs qui savaient faire ce, qui savaient faire ce travail comme, comme Oxatis et pour vraiment profiter de leur expertise que eux, avait de A à Z sur l'e-commerce sur le e et que nous, on se concentre sur la gestion commerciale, sur un outil de gestion commerciale interne et collaboratif pour les entreprises. Donc, ça, c'était très important pour nous et donc, du coup, c'est pour ça qu'on essaye de faire des partenariats avec, avec des, des experts de, de ce domaine, de tous les autres domaines. Anne, ah, est-ce que tu as, as quelque chose à, à rajouter ah, pardon euh, je... Oh, oui. Alors, je... je... Gauthier je ne te vois plus donc je ne pensais pas que tu, tu m'attendais non bah écoute je, que je rajoute c'est exactement ça en fait hein. on est là on est là pour, pour vous accompagner accompagner vos, vos clients sur le, monde, enfin sur le, le chemin du e-commerce comme vous vous êtes là pour accompagner les nôtres sur le chemin de la gestion commerciale fullsas exactement c'est très bien résumé Alors, est coup, qui est en train de se poser. Exactement, à qui là, peut-être. En tout cas, si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas à nous, à nous écrire. J'espère que, du coup, si vous n'avez pas de questions, c'est que la présentation était peut-être parfaitement claire. Euh, votre produit est-il pertinent pour une petite structure, exemple, boutique de vêtements en ligne euh, Vous parlez du produit New Oxati, je suppose, donc de, du site e-commerce oui, tout à fait. Je vous invite d'ailleurs à ce propos à aller euh, jeter un petit coup d'air. Je vais vous le mettre dans le chat sur le sur le site euh, sur le site d'Oxatis, où nous avons euh, des, des présentations, alors des, ouais, des, des fiches produits par, euh, par typologie. Euh, et donc, vous avez justement la boutique de vêtements en ligne. Tout à fait. On a quelques très, très beaux marchands en, en magasin de vêtements. Parfait. Je vous voilà. ai mis l'adresse du site, vous n'avez qu'à cliquer dessus. Mais oui, oui, bien sûr que. En fait, on, on va répondre aux, aux besoins du, du, en retail, donc marchand, vêtements, chaussures, maroquinerie, enfin tout type de tout type de magasins. Et à l'entreprise, euh, enfin, voilà, qu'elle qu soit euh, B2B, B2C, euh, grosse, petite, euh, on a la solution pour, pour chaque, euh, chaque typologie de marchand, ou de futur marchand en tout cas. Est-ce que vous avez d'autres questions N'hésitez pas, hein. vous avez vu, on est gentil avec Gauthier, on ne <rire> manque pas. On est là pour ça, en plus. C'est un moment privilégié, donc profitez-en. Eh bien, c'est que la présentation devait être totalement claire, en tout cas. Oui, vous, euh, ouais. vous avez eu la, Vous avez toute la possibilité concernant les grandes structures. Donc, il y a une nouvelle question qui est concernant les grandes structures. Votre plateforme oui. est-elle bien organisée comme une solution de PIM pour les catalogues produits Alors, euh, nous ne sommes pas un PIM, clairement. Nous travaillons avec des solutions de, de PIM pour euh, les structurations de catalogues. Alors, un PIM, je, je, je résume pour, pour tout le monde, c'est en fait de la gestion de catalogues. C'est un outil qui va vous permettre de gérer euh, vos articles, que ce soit pour les mettre en ligne, par exemple, ou euh, pour euh, faire de la, du print, enfin de du catalogue papier, ou que ce soit pour faire tout ce que vous avez besoin de faire avec, un, avec un, votre catalogue article, en fait, c'est euh, voilà, ce type d'outil. Donc, nous avons des partenariats avec euh, avec des PIM, si vraiment le besoin est très poussé dans ce domaine-là. Mais oui, sinon, nos, notre plateforme s'organise, euh, est très bien organisée euh, pour la gestion des articles. Après, peut-être que vous pouvez préciser euh, à qui il a le, le besoin exact, parce que... Est-ce que vous voulez dire, est-ce qu'on peut les ranger par catégorie d'articles par... Dans ce cas -là, je vais répondre oui. Alors, suspense. On attend. Ouais, on attend, pas de souci. Comment vous démarquez-vous des grandes plateformes de CMS telles que Salesforce Commerce, <rire> euh, donc Salesforce, Commerce Cloud euh... Alors, je, je vais faire une réponse un peu de normand. Bah, passer un coup de fil à Salesforce Commerce Cloud. Et puis, on, on pourra en reparler. On, on a, euh, nous, ce qui nous démarque, c'est notre proximité avec nos marchands. Voilà, je vais vous donner un ordre d'idée. On a, alors, vous voyez que le e-commerce, e c'est très actuel, mais ce pas non plus, euh, c'est pas vieux. Euh, le plus vieux de nos marchands a un site e-commerce qui a 20 ans d'existence. Enfin là en juillet en fait c'est 20 ans avec elle. Euh, donc euh, on a des marchands qui nous sont fidèles. S'ils nous sont fidèles comme ça, j'ose penser que c'est euh, parce qu'on les accompagne correctement. Donc en fait, on est, on est proche de vous. Euh, comment on se démarque? Euh, voilà, j'aurais je, je, tendance à dire que c'est par l'accompagnement. Après, Salesforce a beaucoup, de, a beaucoup de capacités autres que l'e-commerce. Hein. Le e-commerce le e est une, une extension de Salesforce. En termes de fonctionnalités, ah, je pense qu'une heure, ça ne va pas être suffisant. Pour tout vous les détailler, on en a, on en a 650 en magasin, plus tous nos partenariats, plus tous nos partenariats intégrés. Donc... Euh, Honnêtement, il faudrait, que, il faudrait que vous me donniez un détail de, de fonctionnalité. Je, je vous propose qu'à la limite, on s'appelle après, si vous voulez, pour, pour que vous, vous m'en disiez un petit peu plus sur ce que vous voulez savoir et qu'on puisse, et, et qu puisse vous le détailler. Si ça vous convient, en tout cas. Bien sûr, vous allez les avoir, normalement, si tout va bien, juste dans la slide qui suit, je crois. Tout à fait, exactement. <rire> Après, Anne Ceznec, c'est mon vrai nom. Hein, donc, vous me retrouvez sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas. Euh, LinkedIn, entre autres, mais il euh, n'y a, a pas de souci. Sinon, donc, ouais. vous pouvez me contacter à l'adresse marketing.atoxatis.com ou directement via notre site web, oui. Nous c'est pareil. Si vous avez besoin de plus de renseignements, donc vous avez notre contact euh, contact@celci.com. Vous pouvez également vous connecter directement sur notre site euh, sur notre site internet euh, celci.com et vous allez pouvoir avoir une bulle de chat pour discuter peut-être directement avec euh, notre équipe support. Si vous avez des besoins euh, à des fonctionnalités à développer, vous pourrez demander l'équipe commerciale. Et euh, si vous avez euh, l'envie de tester également notre, notre outil, vous avez tout à fait la possibilité d'aller essayer euh, l'outil, pas assez entièrement gratuit, pas besoin de carte bancaire pendant 15 jours vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous avez même des données fictives maintenant euh, dans celle-ci pour euh, encore plus vous amuser. Donc, euh, voilà, n'hésitez surtout pas à, à aller euh, jeter un œil à, à, nos différents, à nos différents sites Internet. Et on a également la Celsi Académie qui va pouvoir vous accompagner pas à pas dans l'utilisation de celle-ci euh, pour, pour, être, pour, être pour aller petit à petit dans, dans l'appréhension la, dans d'un outil qui peut être aussi puissant, aussi puissant que, que celle-ci. Eh bien, c'est parfait. Oui, a priori, on n'a plus de questions. Ça a l'air tout bon. Mais en tout cas, voilà, comme on disait, n'hésitez surtout pas, si vous avez des questions par la suite, il va y avoir les, le replay qui va être disponible. Donc, euh, ne, ne, allez-y, regardez-le. Et puis, euh, si vous avez de nouvelles questions, euh, on reste entièrement disponible, euh, que ce soit pour celle-ci ou, euh, ou pour euh, New Oxetis. Alors, on a, on a Kevin. De rien, Kevin, avec grand plaisir, est-ce que ça a répondu aux questions que vous vous posiez en commun Parce qu'en en fait, Kevin, on se connaît déjà. Merci à tous. Oui, c'est tout bon. Eh bien, super. Parfait, Kevin. Écoutez, si, euh, si on, on a pu répondre à toutes vos questions, c'est chouette. N'hésitez pas en tout cas à, à nous contacter euh, s'il y a quelque chose qu'on aurait oublié, c'est possible. Hein. Euh, quelque chose qui n'était pas clair pour vous. Gauthier, merci pour cette fenêtre de présentation euh, au sein du monde de celle-ci. Avec grand plaisir. C'était un plaisir de vous accueillir sur notre port des minimes à nous. Euh, ouais, fin de oui. Voilà, merci beaucoup à toi Anne d'avoir pris le temps de, de, de, de nous accompagner pendant ce webinar. C'était avec un grand, grand plaisir. Donc à très très bientôt pour un prochain, peut-être du coup, sur le port autonome de Marseille, allez savoir. En physique sans masque, avec grand plaisir. <rire> C'est ben, le premier avis. Merci problème. à tous d'avoir suivi ce webinaire. et on se retrouve pour d'autres prochains webinars. N'hésitez surtout pas à vous inscrire pour les suivants. Au revoir tout le monde. Au revoir, merci. Bon appétit.